The same yeah. Yeah. They built this noise under the quiet protest of stars. The sun looked on, the moon feigned sleep. Angels peeped through parting clouds as numbers crashed. Don't look down on Wall Street. Concrete gray columns of average industrials. Sentences, whole paragraphs topple daily. Reputations in the red splattered onto sidewalks. This noise, this teeming mecca, where hucksters hawk dreams, where money still screams out windows vacant stare look up if you dare on the honking sideshow below day traders for night night for day the buzzwords the sting the swarm of the deal played out in human traffic worker drones who know the drill spin the spin money is honey while bittersweet tears from deeper pockets Buddy, can you spare a dime? Soon run dry from empty sockets. This hive of singular sensation, of relentless rhythm, vertical geography, hybrid choreography, skyscrapers skyrocketing, skyrocketing through invisible portals, New Yorkers, Old Yorkers. Those electric immortals in locomotion of perpetual hum, queen bees, busy bees, the bees knees in yellow taxis buzzing to the beat of a drum. The faceless matter, the multiplying chatter of up and coming billboards, look at me, look at me, look at me, look at me, bruised notes, gutted smokes, pavement slick with promise, Silent masturbators in back alleys Tattoo parlors, the corridors of your mind Tokes from you cigarettes Small-town second-hand strangers On your breath is scent of death Buddy, can you spare a dime? From the other side of my page just now Oh baby, baby the lonely slant of consonants, the haunting flesh of vowels, the skeletal skyline of nectar that once was. Regret lurks in the shadows where mostly you pay the rent, hum elegies to collapse monuments between your thighs, the crumbling decay of ink, of liquid obsolescence, that urban grind, his own dark brew that rides the subway, the back of your throat. We live by our instincts, the steel of our teeth, upscale ourselves in black velvet night, morn summer's giddy breathless stare, lusts, is this all there is? Fading appetite, Hum lullabies for drifters, the veiled moon, the lament of leaves, train tracks going nowhere. Give it up for Antonia! Who also works with David, who's over there by the bar for the spoken word shit that happens every fucking Monday night at the Cafe Noir. If you don't know about it, you should. <laughs> Now, just in case I forgot to tell you, there's something important happening on February 1st. There's a big tribute, the biggest in this country to Amiri Baraka. In, yeah, in Alford Will. In Alford And please welcome now, Bruce. Is Bruce still around? Does you want to do something, dude? Bruce, Bruce, Bruce. Is Bruce in the house? <laughs> no. Nope. Oh, there he is. Okay, just a couple of words about Bruce. Bruce is a guy who lives. has been living here for ages. vive depuis un bon moment. And Louise, he's done so much shit. He's a musician. Author. He does sound for for, for uh, movies and things like that. He's a theater buff. And more than that, bigger than that, he's like really one of those guys who cares about the spoken word. He gives workshops every week. Where is that? Yeah. At, Berkeley At Berkeley Bookshop on a Sunday. If you want to check it out, you should check it out. Right now, give it up for Bruce. Yay! I'm important. Yay! I'm somebody. Ah, oh, wait. Don't worry. Ça va, tout le monde? Ouais, cool. Je m'appelle Bruce. Ça fait 16 ans que je suis en en France, and uh, c'est cool. I got three poems for you, you right? or three pieces, of, three pieces of something. All right, this first piece is called Desert Three Colors. You... On a cold stove, she laid the gun, then joined her pale hurt parts to mine, our future, the boiling horizon, smashed animal decor, western shitscape. You convince me, baby, that God was no artist. Uh, yes. <laughs> Behold blue, sky feather, I squint the lizard thirst made us crave we pulled over on the shoulder our magic just not strong enough for this murder then the bitch got cheeky so i used a small fist thank you yeah. All right, this is actually... This is called Hong, Hong, Hong Kong Bingo Club. <laughs> Haggard ravaged plutonium. Drink Teddy's cherry soda. Support industry. A woman should live, not exist. So many cars choose widely. Outside my window I see these signs. They mean nothing to me except to impress me with their enormousness. In the cheap, dank, dark world of advertising, size and lies matter. 1972, day 34, I'd been suffering from a bout of Hong Kong bingo fatigue. Some of the older blue hairs, yeah, those, had to be picked up off the floor, cause the halogen bars branded on their rubbery flesh. I was sure some of them wouldn't be seen of or heard of again As if they'd be fed to the giant tumbling bingo wheel Its numbered balls as white and smart as teeth <laughs> It turned and turned and turned night and day Usually by some strong orphan brought over from Saigon there After their parents' black ashes had been scattered over the white columns of western newspapers But not as words, real and good, touchable words, but as ink that stink, just ink. My ankle was all gauzed up, but it wasn't this that I felt constricting me down the long neon alleys as I searched for my shoebox hotel. It wasn't even my room, which was so fucking small that when I went to bed, I could bathe my toes under the bathroom sink. It's inevitably this assignment of mine, of course, or rather the unassigning Many itchy apologies, drugs that didn't really work, and a titillating bingo addiction two weeks later have left me limping through these hastily scratched out memoirs. We all say we'll get to them one day. Memoirs, it's as normal as a policeman and his pension a journalist and his memories but when it's thrust in your face like a worn out bingo card or a squeaky crutch made for a chinese 12 inches shorter than you the past envelops you to justify yourself in the most present of circumstances seducing you into its brilliance and pain as luscious and enticing as a pink so pink that it breaks your heart with its love day 37 bingo <laughs> i won for the first No, the third time in a row. The only problem was, I was in the bathroom with the shits again, harder and harder this time, like someone was parading down the avenue of my colon with those Chinese New Year dragons, splattering right and left out of my rectum, and there was no toilet paper. <laughs> Day 40. <gasps> Got my wallet stolen by some one-legged street musician. Black guy, said he was Haitian from the States. Never went back. As he ran, he said he lost his all he lost his island a long landmine ago. Day 42, two I have a crush on the emergency room nurse. She knows my face by now, knows I have nothing to offer her except poetry in a nice croon voice. When the day is over, that's when the day is long. Sit by the fires that build in the dawn. Hong Kong I'm free now, never to be seen again. I wrote you a letter. I hope I signed it as a man. Thank you. Yes. Really quick, really quick, really quick. Sorry. No, no, take your time. All right, sorry less about that. More less is more. Hmm? Less ah, one of my first songs. All right, this will be quick, really quick. Uh, this is called Motherboard. I wrote this when I went to Africa and I couldn't go home to my mother's funeral. So I wrote this on the plane for her Motherboard. Zeros and ones, ones and zeros. Familiar logic and its system of what we call birth. Every mother, whether human or alien or not human, not alien is programmed the same. Amongst the fleeting rabble of the unified verse or universe, chambers are exploding and a cry is heard. The diminishing of chaos, and me a baby is born. Within the first tears of its first skies, to the breast I fled, a milk to calm its thunder. Zeros and ones and ones and zeros, our mothers want only joy for us, like a melody, yet they dream of pain like rainbows and guillotines, guillotines and rainbows. Where there was death, now there is life like sentences. The innocent prisoner in her cells, once they divide, then decide to divide again. Mother will bake the cake that forsakes our burdens with her tender sweetness. And father, master of fire, will inflame the candles alight, his hands are burned so we don't have to and how our eyes delight. Mother, the beautiful machine, the manufactures, the fortress, and her pods popping out like screaming pills. And my little brothers and sisters, we call them inscribed on their soon-to-be proud high chin. Are their names named by the ultimate processes calculated as if by verbatim. Yes, for love is this and this is love. And it stands for the logic of what it means to be a mother. For without error in her message, She is mother, she is the very code and it says mother, mother and mother. Thank you. <clears throat> Give it up for Bruce. Yeah! Bruce in the house. Nina, you want know, to introduce your friend? I'm yeah! <clears throat> <clears throat> sorry, thank you. I'm an awful C uh, MC tonight but uh, euh, bon, euh, je voudrais vous présenter maintenant une amie euh, très spéciale pour moi. Non, mais c'est euh, une amie très spéciale. Pourquoi C'est quelqu'un qui pense en trois langues comme moi. Euh, c'est français, anglais, arabique. Et euh, elle s'appelle euh, Fatima Jiban. Euh, et, elle avait euh, elle avait un bon moment bon, bon bon souhait à rencontrer les gens à qui elle a, donné, a envoyé les poèmes ils ont lui donné le, le plus grand euh, prix possible mais le prix notre prix de ce soir est d'avoir Fatima avec nous et euh, elle va lire de quoi un des trois des, trois oui, de trois euh, le plus récent? Euh... Non, mais je voudrais dire quelque chose aussi. Euh, ici en France, par exemple, gens, comme euh, si quelqu'un peut être le, le, le poète euh, lauréat lauréat dans, dans son pays, euh, Laurel, Laurel Poet. Euh, ici, la on, est, on est obligé de passer, passer à... par l'armata, je, je les sais pas, ne sais pas, des éditeurs qui, qui n'ont pas beaucoup de appréciation pour le travail de, de l'étranger. Voilà. Et donc, à ce, à ce nom-là, tous les noms possibles, nom noms de la poésie, Fatima Jbiban, voilà. Merci. Yeah Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc je m'appelle Fatima Shbiban Ben Nassar. J'ai pris le nom de mon mari d'abord et celui de mon père après. Euh, je suis marocaine, personne ne sait d'où je viens, mais je le dis. <rire> Donc de mon premier recueil, je vais vous dire, mon premier recueil, je vais vous lire ce poème. <rire> déception je vivais humblement sous un ciel bleu et clément convainte à moi un ignoble démon il m'habita longtemps me susura de tous côtés d'aller convoiter fortune et liberté alors un jour, la tête pleine de rêves de vie meilleure, j'ai déplumé tous les miens, grimpé aux cimes, marché sur les dunes. J'ai traversé à l'étroit dans une embarcation de fortune, à mes risques et périls, ce fameux détroit buvant l'écume sur les ailes de l'espoir. À mon arrivée dans cette nouvelle terre d'exil, la souffrance m'a accueilli, la solitude m'a accompagnée, la misère m'a rattrapé. J'ai frappé à la porte du bonheur, l'indifférence m'a ouvert. J'ai souhaité ouvrir la porte de l'intégration, se sont ouvertes celle de la xénophobie et de la discrimination. Déçue, déçu de mon statut de nouveau clandestin, et j'ai quitté mes rêves. Adieu liberté, adieu fortune et prospérité. Rebroussé chemin, n'ayant que le regret pour seul bagage. Depuis, j'ai renoncé à tout idéal de vie meilleure pour retourner vivre humblement sous mon ciel bleu et clément. Amanca, écriture. Tu es le sanctuaire de l'âme, le berceau des mots. Aux parois soyeuses, où bruissent les peines, gémissent les plaisirs, des fleuves indociles. Écriture. Tu es le gardien loyal de la condescendance, de la fracture du désir, des rêves étranges, où naissent et meurent les tourbillons des émois. Tu es la boîte de Pandore, source de tous les maux, l'ave incandescente, révélant à l'éternité la résurgence douce, du plaisir inviolé. Écriture, tu es le pollen doré aux arabesques lumineuses, déversant les trésors ingénieux du verbe pour mêler scrupuleusement le pistil noir à l'étamine claire de mes rêves, dans l'évervescence de sens qui me donne enfin le geste lent de la caresse de l'ange et délivre la magie de l'invisible. Mm. Yes. Des mots au goût de miel et au tracé d'étoiles et du ciel. Sur des pétales de roses et sous l'insulence du jour, Tressés en larges éclats de soleil, Je t'écris un poème en prose, Ourlé dans la, dans la vibration de la voix qui retient l'éternité. Aux limites de l'infini. Sous l'avancée du temps, j'ai quitté la nuit avec regret, ressentant quelques amertumes Était-elle un voilier abandonné par le vent, mon navire alourdi de rêves, sombre dans un calme assommant. Les vagues de mon corps fourbues, échouant sur le lait des draps froissés, se meurent sur les rives de ma couche, où les restes du désir, ambre et d'attente, demeurent enlacés dans des champs labourés. Je vous remercie.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 Justement, je voulais, poser une je voulais poser une question par rapport à la question de l'intégration. Donc justement, l'intégration, ça ne consiste pas à ce que moi qui suis intégré dans le groupe prenne la parole de force, donc c'est pour ça que c'est la question de l'intégration. Donc en un mot... Dans, dans le poète que vous avez vu, vous faites l'avisur à, à, à, à l'intégration. Pour vous, c'est s'est que je suis Mais la question, elle est claire pour moi. Mais Pourquoi? Oui, Excuse-moi, le, ouais. oui, le, fo... oui. le poète ne fait jamais l'intégration. Le poète n'est jamais intégré. Il habite toujours dans le pays des pétales de rose. Voilà. Et Et mais... Il habite dans le pays des mots, surtout. Voilà, mais... Je vous remercie. Mais... Mais... <rire> mais... Mais... <rire> mais vraiment, hein. Bravo, Fatima Bravo, Fatima <rires> <rire> <rires> <rires> <rires> Désolé, quand on fait de la poésie, on n'explique rien. Le poème se suffit à lui-même. Alors, moi je suis intégrée parce que j'aime les mots, et je suis intégrée par les mots, avec les mots, et pour les mots. C'est ça, c'est tout. Euh, le reste ne m'intéresse pas, et en plus, je ne suis même pas, je ne suis ni française, ni rien du tout. Moi je suis euh, juste, euh, j'ai atterri comme ça, voilà. <rire> ouais un, un statut particulier et je ne veux pas. Je suis diplomate, je suis femme de diplomate, donc euh, l'intégration, que je sois intégrée ou pas, je m'en fous. Je suis marocaine. Alors, euh, en fait, euh, la prochaine personne qu'on va inviter ici, c'est quelqu'un que je connais pas du tout. Son nom, c'est Zola. And I said, Bon, Jean uh, son regard. De. Donc, uh, je vais inviter Louis. So I say it in English. Somebody didn't really know that much. I read him tonight. I like the look of him. So I'm saying, Zola, come on up here and give us some shit. <inaudible> Thank Des champs de coton, aux champs de béton, Nègre marron, devenu charbon. Mon chant hors champ plante la graine d'émancipation. Par instinct ma passion, mon racine a raison. Au capitaine, mon capitaine, tu avais raison. Mon chant, c'est celui des éléments à fleurs de poème. Derrière un pont, une porte, j'ai pris la clé des champs Je rêve plus de révolution, tu l'as fait J'incarne l'évolution, c'est un fait Inspiré, inspirant, cela lutte libère Éclairé, éclairant, être de lumière Diamant, diamant d'Afrique, son cara Diamant, diamant d'Afrique, son cara Diamant, diamant d'Afrique, son cara Homme libre et intègre, parmi les nègres de la pègre, tu es tué, tué sans cara, tu es tué, tué sans cara, tu es tué, tué sans cara, et par milliers de sans cara naîtront, ouvre ton esprit et tes yeux te montreront que sur le pont du bateau de nos espoirs, que sur le pont du bateau de nos espoirs, mon vaisseau n'est plus fantôme depuis toi, ton esprit est là, il me mène au large Thomas, en partant de la mare, je lève l'encre, Thomas Dans cet océan de page, ma plume vogue, Thomas Dignement, sur les flots, mon étendard porte haut Les valeurs de ton drapeau La terre des hommes intègres est un écrin Mon capitaine, président, son diamant La terre des hommes intègres est un écrin mon capitaine, président, son diamant. Diamant d'Afrique, diamant d'Afrique, oh Sankara. Diamant d'Afrique, diamant d'Afrique, oh Sankara. Diamant d'Afrique, diamant d'Afrique, oh Sankara. Homme libre et intègre parmi les nègres de la pègre. La traîtrise se matérialise souvent par un calibre. Sournoise, la balle à bas. Le rhinocéros terrassé, il est déjà trop tard Nos yeux récoltent ce que tes mains ont su semer Si on sait s'aimer, on saura céder, on ne saurait céder Malgré les décès, et la vie prendrait sens Et la mort juste une renaissance Dans le prochain... Ouais. merde. Non, vous êtes au dernier. Ouais. Maintenant, on va inviter Malik Compler et le saxophoniste. C'est quoi ton nom? Rudolph. Ouais. Rudolph. Rudolph. Rudolph. Like Rudolph? No, Rudolph. I don't want to say too much because Malik is like he wants to take the mic right now. I'm gonna let him go. Malik is what he is. C'est va. Bon. Merci beaucoup. Mon frère, Rudolf Loëta. <laughs> Megan's one of those people. Other people whose opinions you value keep telling you, you just have to meet. So when you finally meet Megan, you listen carefully to what she's not saying. You appreciate her gaze and follow it when she notices you noticing what she's noticed she squints you grin she doesn't she tilts her head and you too <laughs> unique yarns spill and unintentional shadows stretch into translucent labyrinths of terminologies speed of thought phosphorescent smoke hovering over Still, Viridian pools and Arkansas swamps. Revising herself and you, mid phrase. Megan's consistently unimpressed with pronouns, prefers unpredictable observations and bizarre suggestions, refined emotions. Saffron crows sing tonight prefers talking about all those things. She's forgotten how to talk about. She's forgotten how to laugh about. Y'all applaud your scars, celebrating surviving yourselves thus far. You challenge one another. Questions you ask her aren't questions at all. They're clues, codes, alerts. Prayers, mm -hmm. challenges, mm -hmm. mantras, mm -hmm. rumored strategies for escape routes only visible under northern stars for evading conventional approaches to a thing, a self, a mind, a consciousness, a failure. The ancient Yorker, anything as long as it doesn't get on her nerves too much yeah. Yeah. yeah. you know Megan gets a kick out of the way you manipulate your minstrelsy smirks and sighs at your discreet code switching your repressed rage for hours. Y'all gossip about your favorite 20th century creatives' remedies for enduring their individual charade. She says, damn, you're sad. Nina interrupts between swigs of scotch, talking about Ivory minstrelsy on blank pages in eggshell museums, colorless language with no actual consensus on any definition for any word other than other. No one told you Megan and you have the same art aunties. Same soul for grandma's sunrise. Getting dressed to big mama Thornton cooking grits hungover on the way to work. Y'all write each other lists of cousins y'all ain't met yet Between the covers of books y'all ain't read yet You're convinced that at some point you may introduce her to Camille In some tribe, hundreds of lives ago, y'all were the first to notice an approaching enemy And instead of bothering the village elders about them Y'all took care of it, cleaned your weapons off in the river offered their bodies to your gods via fire, then finished the tribe's laundry, gathered some herbs, got back to the tribe, and cooked some poulet frites, <laughs> and never mentioned it to nobody. See, Megan, Nina, Jamaica, and Camille notice your imagination. Engulfing you, and admit—wasn't we all kin during life '96? Whoa! Whoa! For those of you who didn't get this tonight what was going on there's always a tribute to amiri baraka on february 1st in alpha and there's always a tribute uh, by mark Ribot and his uh quantum america group on february 8th uh, okay well you know what um you may like it or maybe you may not like it but as i'm trying to MC this whole thing tonight a little bit with Jamaica, it's my duty and a pleasure to announce all this we love it nina Uh, now because uh, so we are it, it's the it, it's Stavroula um, Stavroula Belos uh, my old friend and uh, yeah. an old uh, soul, uh, coming from greek uh, balkans and parisian continent my parents came from Greece Well she knew she pas okay raconte tout ça donc elle a elle a des livres qui viennent de parette et elle, elle a terminé la soirée en français, si je bien comprends. comprendre. Ah bah complètement oh, en grec, si vous préférez. Elle, je son chômérisée. Ok, Yasha, vous êtes ici. Oui, Je suis désolée de lire. C'est vrai qu'il y a eu des performances ce soir de gens qui ne lisez pas, je trouve ça magnifique moi j'arrive pas à me souvenir de mes poèmes sauf quand je les lis euh... alors est-ce que je vais trouver celui que je vais vous lire il est là migraine mal à la tête, mal à la tête j'étouffe ce tissu colle à mon front comme une main qui tiendrait ma tête sous l'eau ce tissu Serre mon cou, j'ai tout ce tissu s'enroule autour de mon corps À chaque pas, ce filet de pêche dont je suis prise Le vent léger de mon enfance caresse mes cheveux Je suis de nouveau une enfant, je lance le pied en l'air Un pied, puis l'autre, mes petites chaussures volent en l'air et je ris. Mais maintenant ce tissu serre, mon cou, ma tête, j'ai mal à la tête, j'ai tout. Alors ça, c'est un, un truc un peu ancien. Par contre, je vous en prie. Le jour que, yes ah ah ah ah que j'ai écrit, en fait, il y a 3-4 jours, entre Saint-Denis, avenue du président Wilson. On parlait d'intégration tout à l'heure, camarades. <rire> Et la porte de la chapelle. Alors, vous allez faire un tour à la porte de la chapelle, si vous voulez. Oui, bien sûr. Voilà. C'est chaud, là-bas. Euh, C'est ch chaud, pas vraiment, justement. Ouais. Un feu brûle dans ouais. un baril. Des hommes, tremblotants debout, discutent, les mains tendues vers la chaleur. Il fait encore nuit, assise au chaud. Dans ma voiture, je me réveille, je pars, comme chaque jour, au travail, au chaud, pendant que d'autres se collent, s'agglutinent, sous le pont du périphérique, porte de la chapelle. Le temps est court, petit à petit, je récupère mon cœur noyé au fond de mes talons. Encore une fois. Ouais. Nomades, immigrés, la même misère, non lieu, terrain vague, campement. Les barricades sont au bout du compte. Thank you. Soleil et terre, la même pensée, tous, la même maison. Lui, eux, toi, moi. Ouais. Paix. Bravo. Euh, Azé le rideau, le rideau, le 14 octobre trois. Azel -le rideau, les portes restent ouvertes, les fenêtres claquent, les danses d'enfants s'envolent. Je dors, je sursaute, tu es là devant moi, ta, ta voix s'éteint dans un reproche, mauvais passage d'un rêve. Je me tourne et me rendors. À Azel rideau. Le rideau, tous les jours, se casse, je le remets. Pourquoi briser j'ai mal de ton regard de haine. Les dents serrées, je te regarde. Tu ignores mes paroles. Ma douleur reste muette. Mon cri se perd dans la nuit. Étouffé, j'étouffe. Hystérique ah ah Yes C'est pas fini. Ah Hystérique, tu le tue. Très bien, très bien. Tout se déchire dans mes entrailles. Pourquoi persistes-tu à me meurtrir des sons de bonheur épars, chant mélodieux, rire d'enfant, conversation d'enfants, sourire au fond des regards, le café est froid, je dois me réveiller. Est-ce que la police tue les enfants, maman Je ferme les yeux, déjà, j'ai envie de vomir. Mais que dis-tu demandes-tu à l'enfant, que dis-tu, que dis-tu, je n'entends pas. Ouvre tes oreilles, papa, disent les enfants en riant et en courant dans les escaliers. Nuit de rêve. Mmh. Ouais. Et là, on va passer un petit peu à Eros, okay. lui sur Mélis. Donc, Eros qui délie les membres. On a parlé anglais, je pense qu'on va parler un peu de aussi. <rire> Eros, tu poses ta main sur mon genou, bleu profond. Transparent tes yeux, lourds, Tu me regardes, tu me souviens. Plongeons, vertige encore, vague déferlante à chaque fois que tu me regardes. Puis un peu après, tes paroles résonnent. Et résonnent en moi. Voyage, sensualité déliée. Le son de ta voix, infinie particule qui me traverse. Merci. septembre dans le train, le train enfin grince puis s'élance, quelques minutes avant que je m'élance dans tes bras, je ferme les yeux, je n'ai plus peur du vide. Yes. Okay. Et le dernier, le 10 septembre, mon cœur sur l'eau, tu souris, épanouis au milieu de paysages teintés de soleil d'eau limpide, transparence douce qui me traverse comme ton sourire à chaque fois que tu me regardes sur l'heure, un après-midi, intermède d'éternité, temps entre deux temps. Merci beaucoup. Yes. Bravo. Bravo. Bravo. Attends, j'ai oublié de remercier Samir Merci de nous avoir accueillis Je suis une FDF Pour la République en galère Je suis une FLF F eh? Et F, pour les d'une fille, F, et son résidence fixe de la république galère. Je suis un cachet de la vie galère. Tu tapes le piano fugue toute la journée, je abale les peurs et du pays. Les boulets You Je suis petit garçon black de On bouge de 1 mètre carré à 1 mètre carré. Cage d'escalier au cage d'escalier. On se plaint <coughs> beaucoup. Mais ça manque quoi? Ça manque 2 euros à payer le cap ». Fatima, j'ai commencé à chanter. Euh, je chante pour Fatima. C'est moi-même qui a commencé à composer. J'ai très content. Chumicha, chumicha, au soleil, mon soleil. Je te regarde dans tes joues laisse souci dispara, l'amour reviendra Chumicha, chumicha Au soleil, mon soleil Le soleil du désert Le soleil de la mer Je te couche au horizon la pleine lune nous viendra. Pschu Micha, au soleil, mon soleil. Les yeux noirs, cheveux blonds, nous disent rien si tu mets pschu Bon, c'est un projet qui va continuer, n'est-ce pas, Béatrice? Viens vers nous, ne te cache pas derrière ton board, soundboard. On va féliciter, merci, on va féliciter Béatrice Rétich de Interzone. Ok, comme au début tu me prends au dépourvu, je suis quelques vers plus loin, mais merci les lecteurs et surtout les qualités d'écoute, performeurs, lecteurs et la qualité d'écoute. on ne sait pas encore quelle est la prochaine date, mais en tout cas ce sera ici, maintenant on va mettre un peu de musique. Et on vous invite euh, encore euh, à boire un verre. S'il y a des gens dans la salle qui veulent euh, lire la prochaine fois, euh, n'hésitez pas à venir euh, nous dire maintenant ou après. Ah, je voudrais dire juste une petite chose très simple, que la, la diversité est au retour ici au menu à la carte, mais quand même, ce soir, on avait une soirée très, très rare dans ce monde entier d'avoir trois personnes de même pensée. Alors, ça c'est très rare. Même pensée est tellement différente. Jamika Jalon, Béatrice Rettik et Nina Jivanchevich de, de mon côté. Voilà, merci. Merci pour le coup. Alors maintenant, on va boire un coup, fumer un club, parler entre nous. Vous êtes encore là-bas, quoi? Non? Un petit peu, mais parti. Ok. Merci à tous. Merci à Saïd. Merci à vous. Ciao.